Salut, Kiros. J'espère que vous avez la forme. Moi, ça va, impeccable. Mis à part les grosses chaleurs, je ne vais pas le redire à chaque fois, ça, déjà vu, grand n'importe quoi. Enfin bon, sinon, mis à part ça, ça va, tout roule, c'est impeccable. Aujourd'hui, on va parler d'une moto qui, pour ma part, je ne dirais pas une concurrente directe, absolue, mais c'est quand même une concurrente. C'est la BMW F900R, donc la nouvelle qui va sortir en 2023, qui est une concurrente de la mienne. ça c'est chiant ce ma moto, il n'y a pas de komodo au guidon euh, contrairement à la bmw voilà, c'est justement ça j'en profite pour le dire contrairement à bmw, moi tout est comme ça, c'est vraiment archaïque et ancien la bmw elle, elle a tout au guidon c'est quand même pas mal hein. euh, surtout que ma moto est vendue pratiquement au même prix euh, pour moi c'est un 650, elle est vendue 8300 euros sans option, toute option, vous pouvez la monter à 9000 elle à 9000 euros euh, 9000 euros sans option Attention. sans option euh, vous avez quand même à 900 cm3. Quand je dis sans option, c'est qu'elle n'a pas le capot de sel, elle n'a pas le sabot moteur, euh, je, elle, je crois qu'elle n'a pas le, le shifter open norm. Voilà, donc sans option, elle est à 9000. Ouais. Mais malgré tout, c'est à 900 cm3. Moi, c'est à 650. Et vous avez toute l'instrumentation, comme on dit, actuelle. Euh, même si BMW, c'est vrai qu'ils sont casse-bonbons à hein, faire toujours leur pack. Je ne sais pas leur pack, c'est des packs. Tu veux le pack sport, as le pack si, le pack ça, le pack sécurité, le pack merdier, je sais pas quoi. Et ça augmente, ça augmente, ça augmente le prix. A la fin, la moto, elle vous revient pratiquement à 12 000. Hein. Euh... Mais on va dire, si vous prenez le pack sport euh, avec le shifter, le capot de sel, un comme ça, voilà, pour ajouter on va dire, aller dans les... peut-être 1000 euros de plus, euh, mais un peu moins. Mais je dis ça parce que je connais pas les tarifs, hein, je suis pas, euh... dirais je... RP de chez BM, je sais que c'est toujours cher chez eux, ça tape toujours très fort. Enfin, malgré tout, elle est quand même à la pointe de la technologie, et puis euh, elle a toujours ce voilà toute l'instrumentation qui est sur les sur bidons. Les ça, c'est propre à BM, ils aiment ça. Hein. Eux, euh, il faut que tout soit à la main au point de carrément de, de, de, de, chaque bouton est dissocié du, du reste pratiquement. Euh, ils aiment bien ça hein. avec un écran TFT. Moi, j'en ai pas. Euh, c'est un bicylindre, contrairement à la mienne c'est un 4 cylindre Donc vous voyez c'est une moto quand même qui euh, Comment dirais-je qui, euh, qui est vraiment à la pointe Qui est pas un prix déraisonnable Attendez, je vais doubler, je sais que c'est interdit Il y a qui me dit oh t'as pas le droit de, de doubler Je le sais mais au oh, mec il roule à 30 non, Pas que non plus Une moto tout l'intérêt, moi je pars du principe Que tout l'intérêt d'une moto c'est pouvoir justement euh, Fluidifier la, la circulation Sinon, Si vous restez derrière autant de rouler en voiture donc c'est une moto qui est vraiment la pointe de la technologie, qui est un bon bicylindre, très nerveux, en plus de 200 cm3, ça donne bien. Beaucoup de gens l'ont testé, beaucoup de gens l'ont, j'ai même dans ma ville, j'en ai vu, il y a deux personnes qui l'ont, ils en disent pas du mal. Après, attention, je mets un gros attention, attention aussi quand je doute. un gros attention, c'est que, c'est sympa, ils se mettent bien à droite, ça sait pas de merci. Euh, attention, c'est des motos qui sont pas assemblées en Allemagne. Non, mais je préfère le préciser, parce qu'il y a beaucoup qui ont eu cette, cette bah, mauvaise surprise. C'est comme la mienne. Hein. Ça veut dire que c'est fabriqué, les pièces sont fabriquées, euh, produits, tout, tout, euh, en, en Allemagne, mais ensuite est assemblé ailleurs. Hein. Je ne sais pas dans quel pays chez eux. Moi, je sais que chez Honda, c'est en Thaïlande. Elles sont assemblées. Donc, il y a eu des gens qui ont eu des petits soucis de, de, de fiabilité, malgré tout. Mais c'est pas de la fiabilité vraiment... D'étanchéité, je veux dire. quelques problèmes d'étanchéité moteur. Certains ont eu des petits soucis avec la boîte de vitesse. Ça, c'est toujours 3 BMW. Ils ont du mal à faire des boîtes de vitesse vraiment euh, fluide. Je dirais ça accroche un petit peu. Des fois, il y a des petits problèmes au niveau des boîtes de vitesse, même sur des motos haut de gamme. Bon, après, ils ont eu des petits problèmes et c'est vraiment des petits problèmes. Voilà, ça dépend des modèles, ça dépend des séries. C'est comme c'est fabriqué. Voilà, euh, dans un autre pays, euh, assemblé dans un autre pays c'est aléatoire, mais mis à part ça à 90% ça reste une très bonne moto très fiable euh, nerveuse, puissante euh, c'est une moto qui a si vous êtes prêt, voilà, comme toujours si vous êtes prêt à mettre tout le package qu'il faut, bon, on est sur le prix ça ressentira. Hein, mais vous avez une moto qui est très très bien équipée, bien mieux équipée que la mienne, parce que bon, bon après moi le package il est, il est, il est pas cher hein. Ouais, c'est le package sport, il vaut 500 euros donc la moto 8300 vous l'avez à 9000, mais vous avez tout tout équipé euh, moi je l'ai fait en plus ils me l'ont fait donc j'ai rien de ma poche je paye que la moto quelque chose m'a été et il m'avait fait une remise de 800 euros là en plus il m'a fait offert un truc en plus mais euh, comment dirais-je mais elle est quand même beaucoup plus euh, performante pas perf... Oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui. elle est beaucoup plus performante et elle est beaucoup plus euh, voilà, que la mienne ça c'est sûr après niveau design, c'est là que ça pêche un peu plus. Autant sur le côté et le derrière, elle est très belle. Moi j'aime beaucoup euh, les couleurs, les époques, les lignes. Autant l'avance, cette espèce de protubérance de moteur qui, qui, qui casse complètement la ligne. Au même style que la GSX-S1000 de chez Suzuki, je déteste vraiment. Euh, vous regardez la mienne, c'est le compteur le le est dans le prolongement du phare dans le prolongement de la moto, ça ne casse absolument pas la ligne ça y pose parfaitement, c'est harmonieux Mais Là, c'est pas du tout harmonieux, du tout C'est très très bien, c'est très bien. Vous voyez la GSX-S la nouvelle, ben, c'est exactement pareil C'est exactement le même truc, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont avec ces protubérances qui sont complètement disgracieux, énormes et qui ressortent complètement de la moto, je trouve ça dégueulasse Voilà Mise à part ça, sinon... C'est une belle machine, c'est une bonne moto. C'est vrai que je m'étais tacté parce que vous pouvez l'avoir aussi en version A2. Hein, je précise, elle peut être bridée en version A2, ce qui est pas mal. Euh, après, vous compartez sur une 900 cm Alors, je crois que quand je vais la faire débrider, je resterai sur un 650. Hmm. C'est ça le truc. Donc, euh, Mais malgré tout, euh, ça, reste une, ça reste une bonne machine. Euh, après, c'est quand même de la fiabilité BMW. Mis à part des petites conneries, qui... et encore, c'est pas obligatoirement sur, sur toutes les machines, hein. c'est sur certains modèles selon comment vous avez assemblé. Hein. C'est ça le gros malheur avec les marques de nos jours c'est qu'ils font assembler ça dans des pays pas euh, terribles. Hein. Donc, on va voilà, on dirait, je payer moins de main-d'œuvre, mais bah, ça, se rend, ça en peut pas, on peut pas le nier. Hein. Mais donc, euh, vous pouvez tomber sur une très bonne série, il n'y aura aucun souci. C'est une très bonne machine, très fiable, très puissante, et elle elles Elle, elle n'est pas d'hier qu'ils ont qui sont catalogue depuis déjà un paquet, paquet d'années maintenant euh, les gens qui l'ont, ils en sont très contents c'est comme la mienne, il y a des petits soucis selon les modèles des poids détanchéités, des petits soitement d'huile comme j'avais dit, euh, euh, peut avoir aussi des petits problèmes je sais pas, genre, moi j'ai eu que ça, un hein, petit problème de soitement d'huile très léger, ça, ça, ça, ça, ça s'est jamais aggravé, ça n'a jamais eu de problème comme j'avais dit sur le, la présentation de la moto mais à part ça, moi j'ai jamais eu, eu, eu, eu de problème mais euh, sinon, euh, voilà, c'est comme la mienne, ça reste du fiable, ça reste de la qualité. Après, c'est plus cher que là, parce qu'il faut mettre les packs. Les packs, les packs, les packs. Et ça, c'est la politique de BMW que je trouve ça détestable. Voilà. Bon écoutez, en tout cas, je vous ai donné mon avis par rapport à la news de cette nouvelle moto, ça freine fort devant. Je vous souhaite une bonne continuation. Je vous remercie pour vos, abon pour vos abonnements. On est déjà 1598 abonnés. Allez, bientôt, on est à 1600 abonnés et c'est grâce à vous. Allez, ciao, ciao Merci de votre fidélité, bon ride et faites attention sur la route. Faites toujours très attention sur les côté. Allez, ciao